Bonjour à tous Bonjour Brigitte Bonjour Pascal Brigitte et moi, on est très heureux de vous retrouver pour un nouveau tour de magie. et Cette fois-ci, avec un jeu de cartes Bien sûr Brigitte Oui Un jeu de 52 cartes Oui Avec des cartes toutes différentes, comme tu peux le constater Tout à fait Ok Brigitte, simplement, tu vas choisir une carte pour commencer Vas-y Prends une carte et les montre là à tous nos amis Je prends celle-ci Le 3 de trèfle Le 3 de trèfle Très bien ce que je vais te demander, Brigitte, dans oui. un premier temps, c'est de signer la carte. Donc, on va prendre une gommette. Bien sûr. Et tu vas apposer une petite signature sur une telle. Et tu me dis quand c'est fait. Voilà. C'est bon Oui. Très, très, très bien. Alors, regarde bien. La gommette. Je la mets au milieu. D'accord. Et comme ça, tu es d'accord avec moi, la gommette est personnalisée. Enfin, la carte est personnalisée. Oui. Maintenant, ce que je vais te demander dans un instant, c'est de mettre la carte où tu veux dans le jeu. Vas-y, pose, pose la carte, voilà, voilà. Tu es d'accord avec moi que la carte est perdue dans le jeu entre oui. l'As de pique et le 10 de pique. Mm -hmm. Maintenant, j'en ai plus besoin, ce que je te demande simplement, c'est de te rappeler de la carte. Mm -hmm. Ça ira Ça ira, oui, je pense. Allez, signez donc, ça va aller. Oui. Je ne sais pas si tu as remarqué, je sais pas si vous avez remarqué depuis le début, il y a une pièce sur la table, oui. et je vais te demander aussi de signer la pièce. Ah bon On s'en sent. Tu fais oh. un petit dessin, tu ne pas. Parfait. Waouh. Je ne sais pas ce que j'ai Je sais pas ce que Oui, C'est pas grave. Donc là, la pièce est signée personnaliste. D'accord. Brigitte, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu crois à la magie Oui, bien sûr. Tu crois à la magie Oui. Alors ce que je te propose, c'est de la vraie magie. Non. non, en fait, je fais vente. Okay. <rire> non, ce que je vais faire, simplement, je vais prendre la pièce et à l'aide de mon briquet, je vais mettre le métal en fuite. Ah ouais T'as déjà vu ça, non jamais Non. C'est ce qu'on fait en fait en bijouterie. D'accord. D'accord Ne cligne pas des yeux Tu clignes des yeux Non, <rire> non, c'est pas vrai. Ah, allez, c'est parti. Oh Ah mais il... oui, mais là. Elle est passée où ta pièce Bah, je sais. C'était pas prévu, ça. Euh. Bon, on va faire un autre tour. Hein. Ah bah. Non, parce que ça devait être en fusion. Ah ouais, ben j'ai bien vu, mais il n'y a plus rien. Elle a disparu. Euh, tu te rappelles de ta carte, en fait euh, Je crois que c'est le trois de trèfle, ouais. 3 de trèfle Ouais. D'accord, on va regarder. Ouais. On va, on va regarder. Regarde, je pose le jeu sur la table. D'accord. Comme ceci. Ne cligne pas les yeux, ne clignez pas les yeux. Je coupe le jeu. Et une oh. pièce apparaît. La pièce est un revenu La pièce, tu... est-ce que c'est ta pièce Est-ce que c'est ta signature Oh mais carrément, c'est ma pièce, j'avoue. Et je sais pas, si tu vois, il y a une carte juste en dessous. Tu vas prendre la carte et la montrer à nos amis. Mais c'est la mienne aussi. Oh, c'est magique. J'avoue, bravo Pascal. Le 3, merci. Le 3 de trêve de Brigitte. Voilà. Ah, je... Écoute, franchement, ça t'a plu Mais carrément, c'est magique Franchement, le il n'est pas faux. Eh bien, merci Brigitte, merci à vous les amis de m'avoir regardé. Je vous remercie de me suivre depuis pas mal d'années. Et s'il vous plaît, likez, commentez. ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas Brigitte Oui, ah, carrément. J'ai beaucoup de vidéos euh, en arrière depuis pas mal de temps. J'en ai plus de 200. S'il vous plaît, allez voir, il y, a des, il y a des merveilles. Voilà, Brigitte et moi, on vous le dit à très très bientôt. En attendant, travaillez bien. Euh, et puis, ben, portez-vous bien surtout. C'est vrai. Allez, ciao les amis, bye bye. Bye bye.